C'était diffuser les résultats du projet. Euh, voilà, donc euh, assurer donc, la diffusion des résultats auprès, euh, auprès d'un public euh, composé d'agriculteurs, euh, de collectivités, de techniciens et plus largement euh, grand public. Donc au début, on nous a proposé des, des outils, je dirais, un peu, un peu classiques, donc des brochures. Il y avait, je me souviens, donc, un guide électronique qui était, euh, qui était prévu. Dans lequel vous voulez mettre de la vidéo hein, déjà dans lequel on voulait mettre de la vidéo. Et puis, euh, en fait, au sein d'Agrof, on réfléchit beaucoup à ces à ces questions donc de communication et comment faire le lien en fait entre ces projets de recherche développement et les agriculteurs, le terrain, euh, les collectivités. Et on s'intéresse beaucoup donc à euh, tout ce que euh, je dirais la technologie du web pour, peut nous apporter là dedans. Et dans Ecosfix, eh bien, euh, on a eu l'opportunité de de, de, bah, de pouvoir tenter euh, de pouvoir tenter ça. Euh, donc c'était un peu euh, une tentative, une expérience, euh, de faire des choses un peu différentes en donnant lieu à un, un une mode de communication essentiellement sur le web. En fait ce qui se passe souvent dans les projets, c'est que quand on monte les projets de recherche, on, on dit euh, voilà, au bout des deux ans, des trois ans ou des quatre ans du, du, du projet, on va arriver à tel ou tel résultat. Et on, on sait très bien, on sait pertinemment que ça va être très difficile d'arriver à certains résultats. Et moi, ce que je trouvais très chouette, en fait, dans ce projet, c'est que justement, on n'est pas resté là-dessus. C'est-à-dire, on n'a pas communiqué sur des résultats, mais on a travaillé autour de la, la méthode, c'est-à-dire bah, comment les gens ont travaillé, ont abordé ces questions, les problèmes qu'ils ont rencontrés, quelles quelle solutions, etc. Et puis qu'on a pu donner à voir des, des, des, au travers des vidéos, eh bien, ce travail. Comment les, les gars, ils ont travaillé autour de, de ce projet collectif, quoi. Et ce qui était chouette aussi, c'était un projet international, j'ai l'impression qu'il euh, voilà, y, y a des partenaires qui ont joué le jeu aussi, en se filmant eux-mêmes euh, et en ouais. nous amenant de la vidéo. Quoi. Après, effectivement, je trouve que c'était intéressant de faire le lien entre euh, bah, les chercheurs et les agriculteurs, mais ce que je vois aussi à travers Ecosfix, comme disait Fabien, avec euh, le fait qu'on ait filmé et mis en image des protocoles, c'est tout l'intérêt pédagogique euh, de, de ces vidéos-là. C'est des protocoles souvent qu'on qu qu voit sous forme de schémas ou dans des euh, publications ou autres et ce n'est pas très représentatif de la réalité du terrain. Et je trouve que de les filmer, de les mettre en image, de voir euh, comment ça se passe, de mettre en place un risotron ou autre, c'est quelque chose de, de très puissant, euh, pédagogiquement parlant, quoi, pour les étudiants euh, d'école de de, de, de, d'ingé ou de fac. Quoi. Moi, je trouve que dans un projet comme ça, où la thématique est quand même très, très, très orientée recherche avec... Euh, euh, voilà, la, le, la dynamique des racines dans les sols agroforestiers, le stockage du carbone. Euh, C'est vrai que tout l'enjeu, ça va être d'éviter euh, un certain mur entre la recherche et le terrain. Et du coup, pour moi, ça veut dire, dans un premier temps, euh, identifier euh, les problématiques des agriculteurs en lien avec ces, ces thématiques-là. Et donc, euh, peut-être que pour eux, la thématique, elle... Euh, elle porterait. Euh, alors peut-être que ça va les intéresser au niveau du changement climatique, on ne sait jamais, mais aussi peut-être que ça rejoint d'autres thématiques plus, plus de terrain, comme l'érosion des sols, la fertilité des sols, euh, et d'autres problématiques qui les concernent le plus. Et donc, euh, à mon sens, dans ce genre de projet, dès, dès, dès l'amont du projet, peut-être, ou dès le lancement, il faut identifier les problématiques et comment rattacher ces, ces questionnements scientifiques aux questionnements euh, des agriculteurs. De quelle manière il euh, y a des ponts qui se créent et du coup, comment aussi, enfin, quels intérêts ils voient dans, dans les recherches qui sont menées voilà. Les agriculteurs sont grandement intéressés par toutes ces thématiques sur les racines, sur les sols. On le voit, quand on va sur le terrain, euh, c'est les questions qu'ils nous posent. Quoi. Mais on a des moyens nouveaux aujourd'hui, euh, technologie, Internet, etc., qui nous permettent, ben, je sais pas, d'inventer, de créer des choses différentes et donc euh, de. de Effectivement, de transmettre à la fois de l'information, de la connaissance à travers ces outils. Et je pense pas que ça soit tant un, comment dire, un, la question d'un désintérêt ou d'un intérêt ou pas des agriculteurs pour ce type de projet, mais plus évidemment comment on va faire le lien. En tout cas, moi, clairement, les agriculteurs sont motivés. Quoi. Quand on parle de, de sol, de carbone dans, dans le sol, Enfin, c'est un sujet qui forcément euh, connaissent parce que euh, quand on parle d'agriculture, on parle de, de, de gestion de la fertilité, des taux de matière organique. Donc tout ça, c'est des, des notions qui dominent et ce sont des chercheurs aussi à part entière parce qu'ils vont tester euh, des idées, techniques différents Donc pour gérer ce, ce stock de finalement de, de, de carbone organique, on va dire dans les sols. Pour moi, c'est une question de, de langage différent. D'un côté, il y a les agriculteurs. De l'autre côté, il y a des chercheurs qui soit, qui peuvent être très pointus sur un des process en jeu dans les bilans carbone, donc le, le, avec, on va avoir deux langages différents en fait, et du coup il faut trouver un langage commun, et, mais c'est là tout, tout, tout, tout l'enjeu et que je trouve que, que, qui est vachement intéressant quoi. Mais dire que les électeurs ne sont pas intéressés, non, moi ça j'y crois pas du tout, et même ils peuvent être intéressés aussi par les protocoles de recherche, moi j'en suis persuadé, parce que c'est vachement intéressant de savoir comment un sol fonctionne quoi. Et puis eux, ça va peut-être faire écho dans leur pratique on le voit dans le réseau base, euh, ben C'est tous ceux qui sont engagés dans les techniques de non labour. C'est une thématique qui est centrale, quoi. Donc, euh, ouais. Et je pense que cet intérêt peut rendre service à la recherche, du coup. Euh, C'est-à-dire que, euh, effectivement, on, on peut trouver des problématiques communes et du coup que les protocoles aussi intéressent les agriculteurs pour avancer dans leurs pratiques. Mais inversement, euh, cet intérêt des agriculteurs pour une thématique comme le stockage, comme le carbone dans les sols ou euh, la dynamique des racines, etc. Euh, cet intérêt va rendre service à la recherche dans le sens où ils vont contribuer euh, à, euh, à acquérir des connaissances sur, sur le fonctionnement de systèmes très diversifiés, puisque les agriculteurs ont des pratiques souvent très différentes, sont dans des conditions de sol et de climat différentes. Et donc du coup, euh, avec une collaboration avec la recherche, ils permettent euh, d'avancer aussi dans une plus grande diversité euh, de systèmes agricoles sur, ce, sur la connaissance de ces, enfin ces fonctions. Le problème, c'est que dans, quand on monte les projets, on met toujours, enfin, de plus en plus, ils disent euh, voilà il faut que le projet réponde aussi à des problématiques de terrain, et donc du coup il faut qu'il y ait euh, eh bien, des, des partenaires terrain qui soient associés. Alors en fait, euh, dans le montage du dossier on les associe, mais finalement, après, concrètement, dans le déroulement du, du projet, euh, bah, souvent ils sont un petit peu à part, et puis euh, chacun travaille un petit peu dans son coin. Donc en fait, il y, y a deux problèmes, il y a comment euh, bah, impliquer quand même davantage les agriculteurs dans, dans, dans le processus, dans, dans le déroulé du projet, mais c'est aussi comment on travaille avec l'ensemble des chercheurs, chacun dans, dans sa thématique, pour qu'il y ait une espèce quand même d'esprit projet, d'esprit collectif ouais, ouais. C'est souvent un, un, un défaut en fait, des appels à projets aussi. Hein. Tu vois, c'est des appels à projets pour 3 ans ou 4 ans, avec un budget euh, finalement assez, euh, assez restreint, on va dire, par rapport aux ambitions qu'on se donne. L'agroforesterie, La, étudier l'agroforesterie sur 4 ans, euh, des racines en agroforesterie sur 4 ans, clairement, ce n'est pas suffisant. En fait, il faudrait imaginer des appels à projets, déjà, qui soient beaucoup plus longs, sur une dizaine d'années peut-être, et là, peut-être on pourrait imaginer d'avoir un esprit projet différent, mais voilà, là c'est pas le cas, effectivement. Donc on peut comprendre aussi ce problème que, que les chercheurs ont pour passer tout le temps qu'il faut dans ce type de, de démarche. Et de la même manière, on peut comprendre le, la difficulté d'impliquer un groupe d'agriculteurs sur une période aussi courte, que ce soit du point de vue de l'agriculteur que du point de vue chercheur, s'il n'y a pas une dynamique à long terme ou à moyen terme en tout cas là-dessus... Oui, ça pose la question des, des outils qu'on met en place pour développer ces recherches participatives et, euh, et pérenniser ces actions de recherche dans le temps avec ces réseaux d'agriculteurs. Parce que là, dans le cadre des Cosfix, on avait quand même euh, donc des, des zones géographiques très diversifiées, on va dire. Euh, est-ce qu'il euh, y avait un travail avec des, des groupes locaux d'agriculteurs qui puissent échanger aussi sur leurs pratiques, etc. Et est-ce qu'il y avait prévu aussi une rémunération des agriculteurs euh, pour participer au projet, parce que c'est quand même du temps à consacrer... Enfin voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut anticiper, je pense, dès l'amont du projet, pour réellement en créer une participation des agriculteurs avec les chercheurs. C'est poser la question des moyens qu'on qu va déployer dans le cadre du projet pour fédérer ces échanges-là. — Oui, oui. Après, euh, c'est vrai que... Moi, je trouve qu'on entend parler de recherche participative un peu, un peu partout, un peu à tour de bras comme ça, et comme si aujourd'hui, d'un seul coup, toute la recherche devrait être... Participative, mais je pense que c'est pas tant. Enfin, euh, euh, c'est vraiment euh, l'objet de la recherche qui doit déterminer les moyens qu'on doit employer. Donc, est-ce que cette recherche-là doit être participative ou non Je pense qu'il y a des objets de recherche où on n'a pas besoin euh, de participation d'une euh, communauté d'agriculteurs ou autre. Par contre, il y a d'autres objets où là, oui, on aurait besoin. Donc, euh, c'est pour ça que, bon, parler de, de, de recherche participative comme ça, un peu. Un peu, un, un peu à toutes les sauces. Pour moi, ça veut trop, trop, euh, trop rien dire. Pour moi, c'est vraiment euh, plus ce, ce qu'on veut donner, enfin le, le, le projet qui va déterminer les moyens qu'on va mettre en œuvre, Oui, Oui, ce c'est pas forcément effectivement d'opposer de, les deux types de recherche, quoi. Mmh. Recherche fondamentale, recherche participative. Enfin, les, les deux doivent coexister. Enfin, pour moi, c'est clair, quoi. C'est-à-dire d'un côté, on a euh, au niveau de la recherche participative la possibilité euh, de, de, de travailler avec des agriculteurs qui vont fournir toute une série de données certainement en grand nombre, mais peut-être pas de la même qualité qu'on peut avoir sur un site XP euh, dur, on va dire euh, mais en même temps donc, justement sur ces sites expérimentaux beaucoup plus fins, où on aura beaucoup plus de recherche fondamentale, on va avoir des chercheurs qui vont nous aider à expliquer un petit peu des processus euh, qu'on peut observer sur, sur le terrain avec les agriculteurs donc tout, c est, c est là, là il y a aussi un lien à faire entre les deux types de, de recherche j'ai l'impression que de toute façon, la recherche participative peut prendre différentes formes, et ce n'est pas forcément uniquement la participation à des protocoles. Et même dans des projets de recherche fondamentale où on va être centré sur un site expérimental précis, à faire des manips très lourdes pour expliquer le fonctionnement de telle ou telle chose, euh, je me pose la question, est-ce que dans ces projets, il n'y a pas quand même une place pour les agriculteurs euh, dans une réflexion en amont ou en aval, peu importe, sur la communication qui sera faite ensuite autour de ce projet mais leur place ne sera pas forcément dans l'application la, dans la, dans d'un protocole chez eux de manière simplifiée, mais plutôt dans la réflexion autour d'une thématique. Et du coup, euh, comment valoriser ensuite les résultats qu'on aura obtenus dans ce projet de recherche fondamentale auprès du, du public agriculteur Ça peut être une participation à différents niveaux. Je pense que voilà, de... c'est oui. vraiment très diversifié, en fait. Mais recherche participative n'est pas peut-être pas euh, inadé, enfin, en inadéquation avec recherche fondamentale. Euh, la collaboration avec les agriculteurs peut se faire euh, même dans des projets de recherche fondamentale, je pense, mais à un autre niveau. Mm -hmm. En tout cas, ce qui est passionnant, enfin moi je trouve, c'est que par rapport à il y a dix ans, euh, aujourd'hui les outils de d'échange de données et de communication sont complètement différents et ça ouvre des nouveaux champs euh, de, de, de recherche euh, qui n'existaient pas avant quoi. Et ça. Euh... Je pense qu'il bon, y, y, y a des projets qui le prennent en compte, mais je crois qu'il y a encore vachement de, de, de choses à faire là-dessus. Comment ça s'éteint